Du coup maintenant faut qu'on trouve euh, bah, le truc d'aventure Bah Coco il doit être au truc aventure oui bah c'est ça ah, moi je suis là où il y a l'hélène Ah bah d'accord très bien voilà bah du coup on est là Salut Coco Cette vidéo est en partenariat avec OMG Serve Lien et code promo en description Bon visionnage L'orange elle est là bas Coco C'est ah, où là bas Coco. Ah pardon Coco. tu oh, ne me suis je pas suis... Du coup euh, c'est où euh, là bas je... elle est là <rire> Mais arrête te tire là bon, Mais quoi, tu me tu vois, vois <rire> Voilà c'est bon, mais hey, genre c'est où, c'est là, c'est par là. Tu bien. Mmh. Tu sais le trident là où à quoi il servait Non du tout. Eh ben, à activer le pont que tu vas voir à droite là. En fait, fallait il, il, il ouais. Fallait, fallait, ouais, fallait viser un bouton en fait. Ah, hein je pensais c'était juste pour la, la, la rigolade. Incroyable. <coughs> Allez, ça je m'en doutais. C'est pas bon <rire> le, le retour. Hein On arrête de faire les bêtises maintenant. Ok. <rire> <coughs> Il dit ça c'est le dernier à taper. Toi t'as fait la doublette là Allez hein Bon allez Allez Eh Eh Eh voilà Oh, oh bah, réussir Let's go Alors c'est cool, ok, nice. C'est bon, je euh, reset oh, okay. burger. Ah, oui, ça c'est pour retenir. Okay. C'est oh. parti pour l'aventure. Il oh, y a un bruit chelou. Euh, ouais. Oh, the fuck Ah, bah c'est un, un générateur. Oh. Oh. oh Putain, c'est suis Très bien. Waouh, waouh, wow. wow. wow. bon, okay. ok. Ça va, c'est pas okay. non plus un oh. jeu d'horreur. Hein. Okay, <rire> <Non, non>. <rire> un petit peu, on dirait quand même. <rire> Ok, c'est ouvert en face. Ah, mais du coup, euh... Oui. Ah, oui. Bah non, vu qu'il oui. n'y a plus d'électricité, les... les portes ne s'ouvrent plus. Ah bah oui <coughs> Bien vu. ah oh, bah. Putain, heureusement que t'es revenu, Coco. Euh... Hein. Ah bah pff. Ouais. C'est <rire> <Ça>, putain hein. <rire> Ouais, non, mais là, on est, est dans, dans la panade. J'aurais vraiment jamais deviné, quoi. Merci On est dans la panade. Euh... Oh, avec plaisir Donc, en fait, faut remettre le, le courant, tu penses, Coco Ok. Mais je pense bien que oui. Ah, putain, c'est fou, ça mais, oui. bah on va pas pouvoir. Ah voilà, il y a Gargarin. Oh, Gargarin. Merci, my godness. oui, oh, on doit pas attendre 3, 3 heures, heures pour que le système se reboote. Mmh. Ouais. Chiant. Ouais. Ah Est-ce que tu penses que tu peux aller au générateur qui est dans la, ah. dans la salle des mécaniques en bas voilà. Tu, tu es en du train coup, de perdre ton talent d'anglais, euh, Dragon Alpha, ou ça se passe comment, là Non, non, mais je euh, en train de dire, attends, le. l'oxygène ah shaft, il aller, faudra aller dans un tuyau, comme ça. Un tuyau, ah, oui. à la Mario Un tuyau, c'est une bouche d'aération, oui. voilà, c'est surtout, ça. Ah, ça. mais d'accord, mais du coup, c'est là, regardez, les amis, j'ai trouvé déjà. Attends, c'est... Ouais, arrête de dire là, bon sang de bois, dis-nous où exactement euh... oh, vrai. mais tu m'emmerdes <rire> Là, ici, là C'est toi qui m'emmerdes euh... Là <rire> Salut! Il faut ouvrir la trappe. Oh. Ok. Mais du coup, il faut, faut pouvoir l'ouvrir. Et bah, ah. faut un levier, quoi, du et coup. Et bah, j'ai euh, un truc dans ma main. Euh, maintenance, key. Dans la main, ça oui. ouvre la, le, <rire> la manuelle Mechanical Access. C'est où la Mechanical bah, Access? Faut trouver la, la ah, bah, justement, il qui... faut aller chercher la, euh, la, justement, la Mechanical Room et qui est en bas. Et c'est là où il faut ah. trouver l'arche. Donc, ça nous aide pas. D'accord. Ça les nous lignes, aidera là. après. Putain! Ah. Ok, ok. Alors là, du coup, vous trouvez un levier. Ouais. Je pense. Living, mm -hmm. ouais. Parce que là, on peut tourner autant de fois qu'on veut. Je pense pas que quelque chose va apparaître. Non, mais du coup, ça veut dire vu qu'il y a qu'une seule chambre, d'une enfin, seule pièce d'ouvert. Ouverte même, je dirais. Ouais. Sans... <rire> mais je peux pas utiliser la clé, là, non Putain. Non, euh, ouais, bon. Coco, il, il faut que tu sais. nous aides. Hein. T'as un, a... ah, un Je, des qui, des je réfléchis, je réfléchis. J'ai vais un petit peu mon volet, là ça tape sur l'écran, ça l'emmerde. Ah, et là en fermant le volet, tu vas mieux voir et d'un coup tu vas faire Ah, mais c'était là Bah oui, <rire> non, non, non bah, mais du coup vu. je vois rien en fait sur l'écran <rire> Ah bah voilà Et. Merci Merci d'avoir fermé le volet Bah de rien J'ai rien touché Eh bah coucou, tu peux venir. Qu'est-ce qui s'est passé Ah bah j'ai ouvert ici. Bah comment et eh bah ben juste en passant. Ah eh bah ben d'accord. Bah euh, pourquoi pas Pourquoi pas Par contre c'est Dragonapha elle est tombée par la fenêtre. Merde. Ah Ok bon je ah. vois mieux. Alors ah, escaladé, c'est bon. <rire> Au revoir. Et du coup vous l'avez ouvert comment Ah bah je suis oui. juste passé quoi. Ah d'accord. Allez je vais à droite, salut. C'est une très bonne idée de se séparer. Allo Ouais, moi je suis tout en bas. Oui en vrai. Ah, bah, euh... C'est fermé. Donc ah. euh, bah je vais à gauche parce que je suis gauchère Comment ça t'es gauchère Bah je suis gauchère Ah oui du coup, Ah c'est je suis dans une salle C'est vrai Pas du tout, pas du tout c'est un prank Oh ils m'ont fin de thé Ils m'ont en fait fin de thé Oh j'aurais dû vous suivre Ah mais non mais ça rejoint Eh hey, je suis <rire> au dessus de vous Ah non pas du tout <rire> non il y a des blagues. Non tu dois être ah. au dessus des PNJ Oui okay. oh, oh mais salut Oh lol, salut ah, bah... bah merde ah, oui. Mais y'a pas de... Bah, il faut aller où ah Bah, attends, bah. Ah, T'as eu fait. une. Euh, T'avais eu une entrée, un truc comme ça, euh, Nico ouais. Bah, j'ai comme vous, là. Parce que là y... Oui, voilà. Là, il y, y en a une ici. Et en bas, il y, y a des. Ah, bah, du coup, par contre, fermé. tu vas peut-être pouvoir. Euh... Ah, bah, voilà Mais c'est fermé. Alors, peut-être, toi, que tu peux ouvrir. Mais oui Ah, bah, oui, bah, c'est pour ça. Vous me dites, moi, je vous ouvre les portes, hein. Bah, <rire> c'est gentil. Ouvre-don. Ouvre-don, ouvre-don, ouvre tu veux que je t'ouvre ah, Allez. Ouvre-moi la porte. C'est Moïse. Je suis Moïse, voilà, c'est ça, je marche sur l'eau. <rire> hein Non pas du tout Ah bon oui. Sinon, il... Non Moïse oui, il ouvre les l air, l air, en deux ouvre... Ah oui bah c'est pareil <rire> Il ouvre les en deux Alors ouvre, oui, entre euh... Non on peut pas se taper euh, du coup oui il faut une pelle pense. ah Parce que moi ma clé j'ouvre tout hein. Donc euh, il faut juste nice. déblayer ah, ah bah là regardez et le... Hop coup, Et voilà. Bah, voilà Ah Tu peux ah. rouvrir Parce que du coup euh... Tu peux ouvrir s'il te plaît Euh oui mais d'abord vous allumez la lumière Putain. <rire> Allez, venez! Ah! Que tu peux juste tranquille! <rire> <ranger>, euh... <rire> Hop! Hop! Voilà, tu peux... Hop! Euh, ça... Hop! Ça. Merci! Bon. J'adore! Bon, du coup, on est bloqué là? Eh ben, il y a de l'eau déjà, c'est cool! On peut boire, trop bien! Euh. quoi ça sert? Alors, on... qu'est-ce qu'on doit faire là? Ah! Ouais, je vois des rien! En fait. Eh ben, je prends toutes les fleurs, vous savez quoi! Ah! Peut-être une énigme! Ouais, on sait jamais! truc c'est que je vois R Tu peux pas ouvrir, enfin... Euh, tu peux pas ah ouvrir le code barre avec la... Attendez mais non mais il y a une shulker box avec expériment 13 putain. 1 Et expériment ah, 13 D'accord Reste tout simple Experiment. Ça sert à rien Ah mais c'est des expériences en fait Juste un laboratoire bien vu <rire> Oh mais ils ont mon inventaire j'avais une clé aussi Maintenant ce qui... Ah, mais... oh, putain. Toi aussi Dark Alpha Ah bah on avait tous la clé mais c'est juste que moi elle était genre vraiment cachée dans mon inventaire ouais, pareil D'accord, mais on... c'était genre trop compliqué de la donner dans la barre d'inventaire qui était vide Bah justement c'était pour nous faire tourner en bourrique mmh, non, ah. Ouais. ah moi elle marche pas, ah si c'est bon Du coup on, si, est... Si, on est tous un peu Moïse finalement oui. Bah en soi oui <rire> Bon mais alors il faut faire quoi là Ça m'énerve ah, Bah je pense que... que... On cherche, on cherche Ah mais attendez, il faut aller en bas, oui bah oui bah là on est pas en bas euh... Ah putain merde attends euh... Parce que je sais que... Attends... Je suis où déjà En plus il l'a dit hein Gagari pouvait... Eh hey, Il a dit fouille tes poches descendre... On descendre... Pouvait... Ah oui... Ouais mais j'ai pas lu mmh. voilà, ouais. Non mais voilà... Euh, enfin, à un moment faut le dire hein. mmh. <rire> J'ai pas lu j'ai pas lu hein. <rire> je sais que normalement tu pouvais aller tout en bas euh, quand t'allais tout droit... Attends c'est où ça On est allé par là A gauche ah Mechanical Generator Ah mais putain On attendez. est vraiment bon, des putains de guignols hein. En fait, tu, tu vous faites juste marche arrière euh, Demi-tour Et bah ben, tu sais, quand on est sorti de la vente, au lieu d'aller à droite, il fallait aller à gauche. Voilà. D'accord, bah attendez, j'arrive. Mmh. Ah bon, t'attends, t'attends. Merci. T'as vu, c'était juste là. Oui, d'accord. Ah oui, non mais... Quand... On voit Vas-y, je bloque la porte. Donc, on venait de là, ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, on est un peu plus loin. D'accord. Ouais. Ouais. ouais ouais Ouais Oh la vache Eureka oh Y'a des effets Et eh bah ben voilà Trop Attends, bien quoi. Let's go On a fini l'aventure <rire> <un peu. rire> Ah mais du coup on est retour là et on peut utiliser du coup bah l'ascenseur Ah putain mais t'es un génie toi Pour descend... Attends Oh monte Oh putain Oh waouh Wow, wow. Ah, on peut pas faire ça en survival hein <rire> Waouh Qu'est-ce qui se passe dit tout moi Et hop la laine <rire> <rire> Ah mais.. Wow. D'accord. Mais du coup on est de retour ici, c'est.. on s'en fout. Oui mais du coup euh... on va aller revoir le mec ah Bah oui, le mec Comment qu'il va le mec Comment qu'il va Comment ouais. qu'il va le bro Remake J'étais où Il était, était là-bas évidemment, Il faut que je fasse tout le tour. Ah ça ça non ça ne pas. Ah non ah. remake Et du coup émote. Le remake de quoi euh... Ah le Ah ah. Ouais. ah on peut aller à la. On peut aller à la.. Ah, non, ah non, bah c'est Monsieur Gagarin ça. On peut pas lui parler monsieur, monsieur Gagarin Bah monsieur on vous a on vous a remis le courant au minimum de sympathie. Le gentil oui. <rire> Living quoi le. Ah bah, c'est là d'où on vient. Euh, bah, vérifie quand même de là où on vient s'il n'y a pas un truc, ça se trouve on est en, on est débile Comment vous avez ouvert les portes Bah il faut juste avancer Il y en a qui sont fermés encore Et voilà j'ai trouvé les toilettes, oh c'est trop bien <rire> C'est trop bien Ils ont encore Windows XP, hein putain de merde Ah, la, Na la NASA aussi ils ont eu Windows XP Eh hey, regardez, il y a un PNJ dans les toilettes, c'est trop drôle Bref Ok Il m'en faut peu, regardez Regardez chier Là, et les on... toilettes Toilettes <rire> Ça va bro Tu te sens pas trop mal à l'aise Débarre. <rire> bon. Ah, t... Putain là si vous voulez... Y a... Ah il y a des douches. Non c'est des toilettes turques. Ah non c'est des douches. <rire> D'accord. Ah c'est sympa comment il a fait ça putain. Ok c'est cool. Il fait entre euh... 39 et 45 degrés là dedans. <rire> Oh putain bah, j'ai fait... Euh, oh, fait quitter sans faire exprès. Oh non arrête hein <rire> Non non, non <rire> attends, parce que j'ai vu le bouton j'ai fait oh le... <rire> ah. Bon donc c'est pas à gauche, donc là-bas. Bah je pense qu'il faut reprendre l'ascenseur en fait. Hein. Ah mais non mais ça... Attends c'est vous On va voir si jamais on peut descendre ailleurs. Hein. Parce qu'on oh, pouvait pas descendre bien. tout en bas. Il me semble qu'on pouvait descendre tout en bas. Attends. Oui, oui, oui, il oui, faut reprendre l'ascenseur. Ouais, faut reprendre l'ascenseur. Ouais, Alors, on va reprendre l'ascenseur. Ouais. Hop. Oh bah le tu fais ce que tu veux on sera ça. plus rapide de toute façon. Ouais. Voilà. Bah non, non je suis je en bas. une vitesse <rire> t'as même pas C'est bon, ton... je suis non. déjà en bas. Non, c'est fou si. Ah bah là il y a ah les non, escaliers non. là. tellement vite. Là, il y a ah les bah escaliers. voilà. Ah merde. Ah bah voilà. Ah bah, ah voilà. bah c'est bon. Ah Good oui. you got the power back on. Alors maintenant faut aller dans la rec ah, on va faire une vidéo. Alors, attends, non, c'est la, la recroom d'or qui, qui fonctionne mal. Un connard a bloqué la, la porte manuelle derrière moi. Donc on ne peut pas sortir d'ici. Et tu es le seul. Enfin, tu es le seul ici, donc ouais, bah, c'est bon, on a compris le message. Ouais, donc. Ah, ouais. vu que tu es un maintenance worker, tu n'as le droit qu'aux accès non supervisés à travers les. Attends, quoi À travers les. Couleurs... À travers les ah. portes bleues et vertes. Bleues et. Mais vu que t'as l'air sympa, c'est très sympa, merci. Tu peux mmh. aller dans mon labo. Ah. Attends, du coup, mé mécanique way, ok. Ah. Et tu... Manuel. Ok, du coup, faut aller chercher son manuel de reprogrammage. Donc, alors, attends, il a fait Whispers, hein. je, te, je te fais confiance. Oh, oh merde Ah d'accord, ah bah là, on regarde, oh, Fern tain, Allium. Ok, en fait, du coup, c'était bien un code, hein. Ouais, les plantes oui, Ouais bah sauf que les plantes. Putain ah, mais les... vraiment le big brain <rire> mais Non mais c'est pas plantes. grave, tu les as les plantes non. Ah non du coup euh, je les ai relâchés Je pensais que c'était fini. Non ou... tu déconnes, tu les as relâchés non, comment non, ça Oui mais vous inquiétez pas, j'arrive. <rire> en plus il se barre comme un antagoniste avec son ascenseur <rire> <rire> <rire> Non mais en fait tu... En fait je oui, les bah, ai relâchés parce fuite que les... les pauvres. Ah euh, ça ouais, va oui Je crois que tu les avais lâchés au sol du terrain. Ah tu les as mis dans les pots Hummm, Mais ben non je... Ah putain, tu pas, pas fait ça En hein. fait, je les ai qui part, faut que je m'en de. <rire> non mais c'est quoi oui. ce bordel mmh. Non, ah. c'était pas là, Drago, c'était de l'autre côté. Voilà, ils sont Merde. là. Merde. Okay. Ah oui, je suis couillou. Je suis pas... En vrai, ça, je suis pas trop trop teubé. Ah, tu les as trouvés Euh... Oh ouais. Ah bah putain <rire> Et nous, on cherche les fleurs Alors Mais il faut rentrer où le code c'est... C'est quoi, il y a dit Euh, F-A-T-P-O-D... O-D-D F. Déjà... Ah ouais, mais ça attend, mais. Ah ouais! Ah la recroom elle B. est là! Eh! Oh. Ouais, mais du coup, on ira après. Ah, d'accord. Alors F. Faut déjà qu'ils mettent le mot de poste ah. Ok. O. Pas de haut Et tu écris où le code? Mais. Ah Quoi? Je ai les dans l'ordre en fait. D'accord. Parce que nous, il y a les pots qui sont ici. Ah ouais mais putain c'est français et anglais. Ah non, non je suis bête. Fatpod. Oui mais Poppy. Ok. Ouais bah je pense qu'il faut rentrer le code ici. Mais le problème c'est que c'est lui qui a les fleurs. Bah ben, on va l'attendre. Oui. Fleurs, tous des fleurs. Monsieur, tu oh, bah, arrives hein. arrive, ou. Ouais. <rire> faut juste que je trouve euh, la bonne porte. Ah oui, mais là t'es tout en haut. En fait euh... il faut que tu ailles dans les conduits d'aération, souviens-toi. Oui, ça je m'en souviens bien. <rire> C'est pour ça que t'as pris l'ascenseur. C'est moi, j'ai pris le conduit. Non, non, mais là, es... tu pourras pas, là. Ah, tu ah oui. pourras pas. Non, mmh. bah non, mais va là-bas en face. Mais non, mais putain, trou de balle. Là, en face. C'était pas en face Quoi ah, non Mais non. Mais oh, si. ça va, non Je pas un trou de balle non plus. Mais si, mais tu vas où, là mais... mais quoi Mais je prends les conduits, merde. Ah, d'accord. Non Bah, je sais plus. Bon, bah, voilà. <rire> oh... Vie, ah, il m'a manqué le coco. <rire> T'en doute, toutes les expérimentations, je vais les laisser dans le coffre, comme ça, si jamais il y en a besoin. Ouais. Voilà. Il y a moyen. <rire> ça se trouve pas du tout, mais ça se trouve, oui. Au moins, on sait où ils sont. Ouais, ouais, je pense qu'il y en a besoin. En vrai, je, moi, je dirais que tu devrais quand même les garder sur toi parce que la flemme de revenir. C'est vrai. Tulip, ouais. <rire> tulip, hop. Ensuite, Poppy. Poppy. Orchid. Dans de Lyon. Voilà. Et là, euh... Il m'a dit qu'il fallait le manuel de reprogramming. Je l'ai Nickel, je prends no. l'argent. Ah j'ai un.. Oh putain il y'a un zombo tickler Tu penses que si jamais euh, j'utilise la le... plume sur lui, ça va le faire rigoler <rire> Ça va chatouiller Oui oui, oui, oui. Bah, du coup j'ai envie d'essayer. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Ah Et alors là, on peut reprogrammer la porte ici, c'est ça? Oh. Euh, faut que tu ram... il me semble qu'il faut pas lui ramener. Euh... Alors attends. Bah, mais on lui donne comment, parce que c'est quand même fermé. Bah peut-être nous ouvrir maintenant. C'est débile. Ah parce que c'est un... Il était con en fait. Mais non, mais parce qu'il voulait pas nous ouvrir. Il voulait pas nous ouvrir? Bah il nous a pas ouvert. Bah il a dit que c'était bloqué. Mais non. Ah bah oui, voilà! Ah bah oui! Ah t'as raison, alors on va faire bah, oui. comment? <rire> Mais après je pense, je sais pas mais on verra Coco il a un QI quand même plus élevé que la moyenne hein. <rire> ça, ça dépend quand il veut J'ai juste lu l'anglais quoi, ouais, j'ai compris Oui bon ça va pour parler au oui, vos fait, Voilà, il a, juste lu... il, a, il a juste lu le texte quoi tu. Oui. <rire> bon Monsieur Alors je que là je t'ai suivi non, je sais. Ouais bah c'est de l'autre côté euh. c'est toujours Toujours comme ça de toute façon Ah, ah bah voilà Uh, y ah. back, the manual, allez Oui, dis-nous là la poule, je, chète, je te châte, ah. <rire> je te Allez, vas-y Tend lui le, le manuel pour qu qu'il qu le voit ah. Ça va ah. Tu vois bien Je bouge plus Merci, garde-le comme ça Attends, je tremble un peu là ah. Ok, voyons ça <rire> Oh merde, j'ai bougé <rire> <rire> Oui, oui, bah je, je bouge Allez. Ah. Oh putain. Faut que je me mette là. Ah ah non. Non, bah non, faut que tu restes devant la vitre Ouais, bah, mais je comprenais pas pourquoi ah. il répète tout le temps la même chose. Bah en fait, il est en train de le lire. Oui, mais à chaque fois, grand, il... Je dis. Mais oui, mais il arrête pas de dire la même chose. Quand tu lis un truc, tu dis pas, ok, attends. Bah là, il fait... Euh, ok je sais pas, sais quand tu... Euh... Enfin, as, deux euh, as... Heures, non, il me demande, regarde, il me demande. Ah. Non, non, voilà. non, mais là, voilà, non, mais là, tu pas parce que là, il est en train de Ah de... putain de... De... De... De... De... De Oh le truc. mais je comprends rien du tout okay. Mais le code, là. Ça Mais ça se trouve, c'est peut-être parce que tu sais, tu bougé un tout petit peu et tout, donc ça, tu sais, ça arrivait pas à continuer la boucle hein. Je comprends, je comprends Voilà Bon On 4, 8, 8 15, 16, 23, 42 Alors ça, par contre, je, je vois pas pourquoi il dit ça C'est le code pour ouvrir la porte, voyons donc bon, Merci Coco pour ton intelligence Bah y a pas de soucis mais bon Oh non, ça marche pas la plume, je suis déçu <rire> bon alors maintenant on fait quoi Ah bah c'était l'accès fermé d'accord. Ah. Ah, il faut venir avec lui Ah merde, t'es passé où oh, <rire> Docteur Zombo Zombo Zomboli, zombola zombo. zombo, zombo, zombo Tu feras attention, t'as la tête qui vacille. <rire> oh c'est gentil, il laisse est, oui. la porte ouverte. Ah merci. Coup... Oula non, je suis pas sûr, ah. hein, c'est un docteur. Moi je reste dehors. Du coup maintenant il faut retourner voir Monsieur Gagarin. Hein. Ah, oh. Gagarin. Bah, lui il voulait pas nous ouvrir, mais il est là-haut. Bah, on sait où il est. Voilà. Ok, le lift, je suis line again. Bah, on l'a déjà utilisé pour. On n'a pas attendu ta bénédiction. <rire> putain, mais j'ai toujours le don de passer par le chemin le plus long qui existe à chaque fois. Et ouais. Ouf. Bah, je vous attends. Oh, bah, non, il est en haut, putain. Ouais. Nick. Euh, plus vite. T'es monsieur euh, Gaga là Ouais, j'y arrive, bah je vous attends. Hein. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Ah, bah, non, non. On est là C'est pas là. Mais c'est oh, hein, de l'autre hein. côté Ça fait Parce... plus loin. Ah, c'est là qu'on vient. Ah oui, oui c'est ah, de l'autre la côté. Hein. Ah non. Au secours Oui, bah... hein Voilà, ça y est, t'as vu, il a ouvert la porte. Ah C'est du ah Comine, comine Cimère ah ah peut aller là dedans Quoi la laine, elle est là ah non Ça j'ai cru que c'était la fin. <rire> bon travail. le point oh. est de retour. Euh non. Une... J'ai un truc pour vous. Ah cool, on va pouvoir faire <rire> plus que de la maintenance. Nice. Ouais. Ah Bon oh, bah dis donc j'espère que la paye elle vient avec, hein. Donc quoi que nous on recherche. Au lieu d'être payé 1700 euros, vous serez payé 1750. Ok donc vous retournez ouais. chez Docteur Zambo, quoi. Oh putain, mais je suis pas ton club ça. Non mais là c'est comme le mode survie qu'on a fait quoi. Alors attends, c'est ouais. où, là, les... où les... les niveaux orange Du coup, ah oui il faut aller dehors. Alors attends, j'avais vu le truc pour aller ouais. dehors. Ah ça Alors, ça veut dire... Ah, à, tout à tout moment le courant il va, il va recouper. Hein. Ouais. <rire> Je vois pas en quoi c'est drôle, surtout si c'est une station spatiale. Euh, du coup, euh, je l'avais vu le truc là pour euh, Sweet Up, mais je sais plus où il est exactement. Je crois qu'il est là-bas. Ah putain, c'est une station spatiale Ah ouais Ah bon, puis ce sera un peu... Ah bon Quoi Je sais pas c'est. Fait... Bah, c'est la Réna elle a dit c'est une station spatiale. Ah, vous êtes... Attends, mais non Ouais, je suis. Que... <coughs> hein Ah bon Vous êtes venu Oui. <rire> ouais, voilà. Et tu... pourquoi tu parles de. Oh là ah oui, c'est ah, un astronaute, oui, euh, ah. Ah. tout s'explique, tout s'explique. Mais par contre, le pauvre, pourquoi il est trucidé comme cheese euh, Parce que euh, euh, non, mais c'est parce que c'est juste, c'est la tenue, oh. c'est pas quelqu'un. Ah. <rire> la peau. Oh. Oh Oh. oh, wesh. oh. Wow. <rire> oh on là, va mais... sortir. On va ouais, aller dans es l'espace J'ai vraiment cru que j'allais me faire goûmer là Bah Nous aussi on veut avoir une tenue et aller dans l'espace Mais attends, vas-y, c'est chacun son... Ah. Oh non Bah comment... Alors attends... Sort et rentre Pretty cool oh. Ah bah oui, ouais, mais les autres... Ah, ah c'est bon, il ah. faut aller y aller une personne... Ah, ah ouais d'accord, ah bah putain c'est classe C'est incroyable C'est trop stylé Vas-y, à toi Oh là là Wow. C'est euh... trop, trop bien fait. Attendez, venez on fait un screen euh, tous ensemble, venez. Ouais. Je me mets en double 5 Voilà, mettez-vous à côté de WAM. Ah. Voilà, bougez pas. Ah. Magnifique, merci. Ah. Oh là là, on est trop beau. Oui. Ah. Ok. C'est trop beau mon chéri. Pff. Voilà, Allez, faut, faut pas mourir, hein. Il faut pas mourir, ils ont dit. Hein. Ah. Du coup, il faut aller, aller à, à l'ascenseur. C'est en face de l'ascenseur. Du coup, effectivement, c'est ce que j'avais vu. Eh, Thomas oh, Pesquet n'a qu'à bien venez, se tenir. Hein. Eh oui Objectif Mars. Hein. Oh là là, le sas C'est incroyable oh, C'est le sas oh, de décompression. Incroyable stylé. C'est bon, Bon Ça y est. Pendant il oh y a pas de oh dans l'espace. On vole On vole On vole Oh, waouh wow Wesh Mais... Oh Il faut aller, aller là-haut. Je, je sais pas ce qui faut pas, donner. Oh là là. On est dans l'espace ma gueule. c'est trop stylé. Oh, ouais mais je sais pas où, bon, hein. un peu envie oublié, envie De on euh, voit. De, de oh putain regardez là-bas. Oh. J'adore. Trop bien, du coup on est où? C'est joli en plus. C'est joli. C'est joli. C'est cool. Parce que là, il y a un truc là-bas, du coup, il y a une antenne aussi là-haut. Putain, mais il y a plein de trucs encore. Ah ouais. Ah, J'ai ouais, envie ouais. d'aller là-haut. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'aller en haut de la petite tour Ah oui, bah, je pense bien. Je, on essaie. <rire> je, je pense qu'on peut tout faire. En vrai, Bah, on est sur la lune, hein, donc euh, ouais, là c'est. Sur la lune, on peut tout faire <rire> Fier. Oh, fou. Tout faire Ouh, mais c'est fou tu kiffes Ah, on a bien fait d'avoir attendu Coco pour l'aventure. La, la, ouais, c'est style de Voilà Cassez pas votre combinaison. Qu'il hein. okay, faut descendre, les amis. Parce que ça peut vite se percer. Hein. Vas-y, on vole. Mm. Alors, station de concentration, quoi Ah non, de communication. De communication. <rire> <rire> ah, mais il a dit d'aller où Attends, il a, où il a dit d'aller Il a dit d'aller. Je sais pas. Ah, bah si, c'est ça. Ouais, communication station. Mendez Mendez okay. Shawn Mendez je, je prononce pas son nom. Ah, je clique sur tous les ordi. Can Il y a les chiottes. Toan. Ah. Ramon. Herman Zelinski. Ramon. Mais arrête de, Ramon. de casser tous les claviers, toi. vas je tu tout le monde. Dix Six <rire> ans de recherche. <rire> <sa rire> <ans de> recherche. <rire> Ivanov. Non ah. la gueule. <rire> ah c'est bon, Ivanov. Oh là, ça sent la. Le... Oh non. Oh oui, oui. bon. On sait déjà ce qu'il faut faire. Hein. C'est quoi Mais qu'est-ce que vous faites Un puzzle. Ah oui, ah oui, il faudra envoyer le signal. Oh. Et c'est ce quoi qu faut... comme signal euh... bah, j'ai des euh, j'ai et euh, j'ai ce qu'il faut pour enlever le comparator. Oh la redstone Oh bon, je suis plus là mais bon courage <rire> mais ouais. là, Dragon Alpha elle a Ça tout, tout pris en main là moi je.. Ah bah voilà. Parce que du coup, il faut alors attends, parce qu'il faut là, aller, gauche, faut ici, aller là. en face, c'est ça? Oh, oh. Oui, non, mais attends parce que je regardais. Euh, ah oui, il faut aller où? Il faut... Non, il faut aller où en vrai? Non, il faut aller en face et après à gauche. Oui. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Voilà. En face? Non. Ouais, voilà. Euh... Ah, ah si, voilà. Droite? Voilà. voilà. Euh. En oui, mais parce que, à mon avis, je me demande s'il faut pas allumer, c'est tu sais, tous les. Euh... Toutes les lumières? C'est facile d'allumer toutes les lumières, c'est ça ce qui me paraît bizarre. Tu sais, il faut pas poser euh... n'importe comment non plus. Ouais, hein. ça va, c'est pas non plus un casse-tête power. Oula, hello. Oula oh putain. Ah, communication donc... avec docteur Tombo. Le... Ah ouais. Ah, il n'y en pas que laine. Ah euh, ouais, j'en veux former. Je suis remissionne. Ah putain, j'en veux former. Great to work. Euh, comment ça va tacle The Dog site. Du coup, faut aller, chez... faut aller au Dixite. Le dix est, est le dix hein. vous... vous allez où, oh, ah, dig site. Vous allez où Parce que là, justement, il y a des trucs. site Alpha. Ah, pardon, je savais plus oh, y a et Alpha. Euh... Voilà. Ah, donne-moi la clé. Donne-moi la putain de clé. De Nouman allez, de allez, de allez, allez donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. donne la la clé. la clé. la clé. la clé. Du coup, il faut ramasser euh, au moins qu'un... 4... Oh. Euh. Bien vu. C'est qui qui a la clé C'est moi. moi. Oh, Julie guillipte. Parti. Ah euh, j'ai peur, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Ouais, c'est des oh. ascenseurs, quoi On va dans lequel Bah ben alors Ah, on veut pas y aller. Qu'est-ce que c'est que pas. cette histoire? Oh, vous dites pas qu'il faut mettre la tulipe dedans? Ah, vas-y! Ah! Je te remercie. Bien, wedge. Ouais oh! Voilà. Coco. Oh là! Oh! On va où oh! Oh! Voilà. Oh! Oh! Ah, on est oh! Ah, oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Ben des plantes, mais il faut lire le texte. <rire> <rire> Putain, non mais vraiment. Mais non on a on a pas signé Mais hein. faut faire quoi alors qu'on a, a déjà raconté 15 fois la même chose, c'est ça C'est vrai que le mec il est dans les tulipes depuis sa jeunesse donc. <rire> Pourquoi j'ai une tulipe orange Ah c'est moi qui. Pour <rire> voir si. Voilà, mais on descend encore hein. Là. Oula. J'ai pas <rire> sous. Euh... Oh. Hein oh Bah, bah c'est bon, Ouais, c'est au fait cas où quelqu'un est. Ait... Oh, une clé, hop là, merci à tous. Ah merde, j'ai l'air à ai prendre, je suis chier. <rire> oh oh <rire> non, Théo, coucou! On Mais non! Ah, bah, va falloir t'attendre, euh... putain! Euh... Oh bah, salut! <rire> <rire> <rire> au revoir. Au <rire> revoir. Vas-y, viens, fais-toi gazer. Ah non, attends, <rire> c'est pas des plantes. <rire> Oh merde! C'est pas je à la poste. Oh! Okay. Je me suis ça, con, ça c'est vraiment plus de la merde. Ça c'est des. Ah! <rire> c'est de la C'est de la vie. Euh... Incroyable! C'est parti! Ah non, merde, c'est de l'autre côté. Incroyable. Ok! Du coup, j'ai envie Ah ouais! Oh là là... Alors, on suit Dragon Alpha, mais il faut faire quoi, là C'est un parcours ouais, mais je, je sais pas, non Je, je ah. regarde juste. Ah, bah, Coco, il a trouvé. Et... Oh Everesting B... Be... F... Quoi Booker Ah oh. uh... oh, ouais, F... J'ai une épée. Il y a eu des combats, il y a eu des combats ici, hein. Tout a été cassé, hein. D'accord. Du charbon... Et... Ah, prenez dans le coffre, c'est euh, pour couper les plantes, justement. Ah... <rire> T'es sûr de ce que tu dis Mais c'est écrit, Oui, hein. Harvesting Blade. Ah ouais, putain, bien. Ah mais il faut lire hein Allez j'ai une plante là en bas là Allez il a une plante allez, il y a des cornichons C'est hein des cornichons, cornichons qu'il faut ramasser Mais c'est pas des cornichons oh, <rire> Si c'est des, des cornichons, cornichons. <rire> mais... mais vous allez voir le corps avec des nichons vous Oh, <rire> gueule, oh, oh là là. la la Hop là, en en fait, en fait, là elle prend beaucoup de plaisir oh. ces derniers temps à me dire ta gueule hein oui. ouais. Ouais. Tiens euh, prends mes cornichons Ah <rire> Bizarre, ça <rire> <rire> Mais Du coup, je voulais vraiment te les tu t'es barré quoi. Et tu parles à qui A toi Attends, Ah oui, je, je crois es que tu parlais à Coco. Ah bah non. <rire> ah non, c'est important. Moi je les cornichons euh, qui restent. <coughs> il en faut combien 24 Il y avait du... combien de, de cornichons Moi j'en ai 5. Moi j'en ai 13. Ah bah plus 3. Bah, tiens. Attends, tiens. Ça fait 25 Ça... Oh, oh ils volent! C'est incroyable! Comment ils font ça? Il en reste. Comment ils font ça? Mais comment ils font ça? Pour faire voler les trucs? Regardez, on se croirait sur la lune! C'est le mec qui l'a pas compris! Ah, qu'est-ce qu'on serré au fond de cette boîte! Attendez! Waouh! Non, pas nous la gueule, je t'en prie! Facial. Hop, et c'est ouvert! Zebardien, zanzazion, Zanzazian, hein. Mais par contre c'est mal fait parce que sur la lune c'est pas parce que tu sautes que tu vas l'eau hein Bah si <rire> t'arrives quelquefois de parler français Quoi Mais c'était très français Attendez Attendez attendez Là c'est pour ça Oh là là Allez <rire> oh là là du vu. désespoir c est c est <rire> Oh Merci Tu osé nous faire un oh là là Bah <rire> oui parce que moi je vous attends, moi, de notre de balle Oh putain, tu cours comme si ouais. on jamais attendu toi Ah pas, pas trop, non Oh là là <rire> Oh bah alors là, franchement, oh. permets-moi de douter. C'est le pompon, la pomponette hein Mais non, c'est pas lui qu'il fallait voir, bordel attends. Ah merde, c'est Dr. Zombo, c'est vrai Ah oh, putain, Zombo. il est en bas Attends, faut retourner à l'ascenseur, c'est celui qui est en bas Oh là là, j'en ai marre des ascenseurs. Ouais, c'est mon premier jour ici aussi, C'est compliqué. Oh non bah je oui, prends bah les scolaires dans le bus je vais dire. dire ça va plus vite hein. Ah oui C'est vrai que c'est bien d'avoir fait un... un ascenseur pour qu'il mette 50 ans Ouais ah, évidemment je suis allé du euh, mauvais côté Je suis allé du mauvais côté Ah, ah bah <rire> Euh... Ah mais j'étais bon alors Non il est là, il est au labo ouais, euh. Ah ouais mais j'étais bon Ah ce simple, s'inquiète ils arrivent bro Là là là <rire> Oh Coco il est pas agréable Et tiens Prends les douces <rire> T'en as demandé 15 enfoiré. T'en as demandé 15, c'est pour ça que j'en ai ramé 50 Ah il m'en a pris qu'un seul lui, il me casse la tête Ah bah je prends les cornichons j'allais bien J'avais vu oh. de ah. plus de mer Ah non c'est qui qui les a pris C'est moi C'est... Ah excellent as vraiment demandé pour en mettre un seul dans ta putain de vitrine là. Putain c'est vraiment ah. Thomas Pesquet hein. Mais... ouais. Ça s'appelle un cornichon Tu savais pas que ça existait ah. ouais, Sur la lune docteur Zomboltozo. Wow, maintenant on est... Mais dis donc putain euh... Moi aussi j'aimerais bien... bien monter dans les rangs aussi facilement ah. Mais... ah, J'ai cru que t'allais dire moi aussi j'aimerais que ça pousse aussi vite ah. Oh j'ai failli oublier ah. Ah, il a trouvé ah. ce qui a causé la coupure de courant. Ah. Ah, c'est la laine ça, orange object. Ah, d'accord, oui, d'accord. Ah. Allez, on y va, go. Mmh. Ouais, bah attends, c'est où C'est <rire> là du ouais. Attends, attends, attends. Oh ouais, du Biscard. coup, ça va être là. Bah, oui. Dis-moi que ça va être bah, oui. Mais oui. Non, mais non, mais vraiment. Mais du coup, c'est où les red level doors Mais c'est les, les, les couleurs, ça du là. Pourquoi il fallait dans le, cratère, enfin, ah. dans le drilling crater Donc ou... là, on retourne sur la lune bah oui, encore. Non, mais c'est. Hey, tu vois, alors Coco, tu oui. vois ce qu'on a vécu là quand t'étais pas là C'était. Va à un point A, un point B, retourne au point A, puis au point B, puis au point A, puis au point, a, puis au point B. C'était encore pire, ah, vraiment là oh, c'était. Ouais. Ah bah c'est bien, là, venez, venez, venez Ah, c'est là... ouvert Ouais du coup c'était bien là Ah bah voilà Bah voilà, GG. GG, bah non, <rire> c'était là où on était <rire> Putain mais... <rire> Elle était toute contente que Vu que ça, ça s'est ouvert <rire> Bah non mais faut retourner sur la lune. Hein. Ouais. Ouais. Ah je suis mort. On est dans le cratère. Bah, on est sur la Donc lune. C'est par là. Hein. Ouais. Je crois que c'est pas, pas par là? C est c est si si. Attends. Mais si! Cratère. Mais venez! C'est par là. Mais je viens, c'est bon. Pardon. <rire> mais c'est juste qu'il y en a un, je sais pas où il est, pas ah, c'est bon. Je si je... Non. Aïe <rire> Aïe <rire> Regarde, mais ils ont même pas attendre. non mais lui c'est vraiment. <rire> oh là il la la. On va la guerre avec lui là. Oh la la. Tu blaires haut là. Ouais, quoi, ouais. La guerre avec lui, il nous livre à l'ennemi. T'as vu, je te jure, hein, ouais. j'aurais pas aimé être son voisin de ouais. 40. Ouais. Les mecs, la laine, j'ai trouvé. <rire> Mais écoutons. <rire> il écoute, <rire> et... Regardez, <rire> il, est, il est en bas. <rire> ah. <rire> <rire> Let's go. Regardez, la laine est là. <rire> et on peut même pas la prendre. <rire> si, avec <rire> la Helling craft marle. Non. Qu'est-ce <rire> <rire> que <rire> Un objet balle. que j'ai inventé de toutes pièces. Bon, bah super. On a la laine. Bah écoutez, bah, du fin coup, de mission. On va se faire foutre Mais comment on la prend Ah bah ça c'est comme tu veux. Ah <rire> oh, putain, attends. Quoi Oh mais on est décédé dans le bureau. Pourquoi bah, oui. En fait, il a laissé un objet pour l'analyser mais il est sur euh, tu sais dans le coffre au niveau de son bureau et on est parti comme des balles. Oh purée. Et on n'a pas lu entièrement le texte. <rire> attends. <rire> <rire> ah, <t'sais, j> <rire> C'est pas drôle, c'est pas drôle <rire> C'est pas drôle, c'est pas drôle ah, ah, mon casque, tu casses mon casque Oh, tu casses mon casque Je casse, quoi ce casque Après la je visière casse, dorée elle est pas bonne et je me prends tous les radiations. Oui j'ai regardé un reportage oh. sur l'espace hier soir, c'est pas des blagues en plus. Mais bouh, je sais, c'est trop bien. Comment tu oh, sais que j'ai regardé je un je reportage Je <rire> j'étais avec toi non, je sais <rire> parce que je l'ai vu Ah voilà, c'est bon oh. oh. ouais. Comment tu peux savoir J'ai regardé un reportage sur Youtube J'en ai regardé un hier. Ah ouais toi aussi. Ça c'est où je crois que c'était pas le même. Moi c'était sur les planètes. Ah non moi c'était. objectif Mars. Il était trop. Il était trop bien d'ailleurs le documentaire sur les planètes. Arte. images c'était magnifique. Arte Euh Non. C'est. Merci un documentaire géographique ah, bah voilà, bon bah c'est les, les trois chaînes où c'est stylé donc. Euh... Mais là par contre, ce docu, bon après il est en anglais donc faut pas être trop fâché avec l'anglais. Et yes. les images elles sont magnifiques putain. Ah yeah, appreciate. Bah oui, oui. oui. <rire> ouais Ouais, je vais le mettre oh Allez on. Oh Allez, on est descendu pour rien. Wouhou Object ah. Good, good. Mmh. good. Good, excellent là. On a jamais ah. vu de ma vie il Bah y a déjà pas vu de cornichon alors. Good, ouais. Oui, c'est vrai. Oula Et oh non, voilà on en a besoin <rire> Notre autre laine Et d'où s'il te plaît oh. On peut le voler Mais. Oh oui. Je... ah, putain, j'ai coupé. Remarquable, cool, tu peux le me refiler maintenant ah. On s'en branle là ah. Je vous dis vite name euh, Laine orange. Ah. Ouais, laine orange. <rire> tu vas voir qu'il va l'appeler genre le zombo quelque chose. De... Parce que c'est vrai que, comme, comme beaucoup de scientifiques. Voilà! Allez! Allez. Wouah, Dragon Alpha, c'est trop une bosse! Non, mais c'est parce que beaucoup de scientifiques, et de scientifiques aiment énormément se sucer! Ah. Après, <rire> je comprends, hein, parce que quand tu découvres une nouvelle espèce, voilà! Hein. Et d'ailleurs, dans l'ISS, bon, ils sont un, comment? C'est juste un objet! Ah. De quoi? Pour se sucer! Bonne nuit! C'est où? Attends, t'as disparu là? Mais non, je dors! Ah il faut que tu trouves un autre lit Hahaha trop le trop le Faut vraiment que je remonte tout là haut <rire> Coco arrête de me toucher <rire> T'as les pieds froids <rire> Ah je suis mort Putain <rire> <rire> enfin, ah, tu, bah j'ai bien tu dormi! Des cadavres, hein. On a bien dormi, ouais! Oui. Dargadalfat a bien dormi! Bien <rire> mangé pendant le confinement! On <rire> va plus m'habiller! Ah, <rire> mais il faut retourner voir euh, Zoro là non? Oh. Ah, bah oui! I need uh, your help! Oh, oh non! Où, de... le non! Non! C'est Yanbee! T'as ton Mon gros cul qu'on va rester oh. à la base! What? What? Oh, ils s'embrouillent les deux! Ouais, mais euh, Gargarin il. Et... Ah merde, je suis couillon, c'est. Euh... Y'a un traître! Y'a un traître! Je ouais, Gargarin pas, il. Base, il mais... Je pense que ça doit être par là! Le launch euh... base, c'est en bas, non? Pas sûr, hein! Bah, la base bah, de lancement! Bah, dehors! Base de. Bah, du coup, c'est dehors, non? Ouais! On verra bien! On verra, hein, de toute façon! Hein. Mais par contre, attention, un des deux, c'est un traître! Parce que les... Parce qu'il parce qu a dit qu'il fallait rester dans la base ou euh, pas Oui les bon, gars, là on va juste dans le truc où il y avait la laine. Hein. On peut pas sortir en dehors de plus hein. Bah oui oh Allez, demi-tour, euh, slide. slide Slide to the left <rire> J'étais où la lune alors <coughs> Visez la oh. lune La lune, ça me fait pas peur Ok, mais... Mais non, mais parce que regardez, mais vous avez pas compris. Il y en a un qui dit de sortir et l'autre il dit de rester dedans. Voilà. Oui, on oui bah on va sortir. quand même sortir. Ouais. Ah bah voilà. Ah, en fait, c'est moi qui. D'accord, vous aviez déjà compris quoi. Oui. Parce si on ne pas la retirer et continue de peau. Attends, ah non, il a fait. Il a fait le cri d'ortide là. Je sais pas. Ortide Oui, d'Ortide, Tu verras. Je connais pas Ortid. Un... Bon. Ah d'accord. C'est bon. marrant le cri d'Ortid. Ah, moi, quand je me prends une orquille, mmh. je fais pareil. Aïe! Tu fais. <rire> moi, je suis putain! <rire> un euh, euh, pique! Alors! Lunch bay. Ah, ah, mais lunch bay, ça de gros bon bâtiment que j'avais vu. Parce qu'on est d'accord, hein, c'est la cantine. Non? Ah! Merci. Lunch! Ah oui, lunch! Ah, je croyais que c'était lounge! Non, lunch. Attends, quoi? Oh, bah, ça doit être la même non, chose. Ah! J'ai un ennemi! J'ai un ennemi! Ramon! Pourquoi Ramon? Oh putain, c'est devenu un zombie! Mais non, c'est ah lunch, avez... C'est gars Pourquoi launch Qui c'est qui a vu launch là? C'est Coco, On il a vu lunch. Toi. Non, mais c'était Ramon, c'était notre pote! On bah oui, c'est hein. le traître, justement, c'était. Mais non, oh Mais non, mais ils sont, ils sont tous transformés hein. en. Qu'est-ce qui s'est <rire> oh, passé? L'RP de mise, en tout cas, ah voilà! Génial, <rire> l'aventure! <tout> <rire> Je m'en oh, fous, je suis pressé de commander mon McDo Ah ouais Mendez, ça... c'était tous nos potes Ah oui mais oh j'ai bah, triste mais je... Moi oh je suis, non, suis triste, oui. Entrez, Rentrez, rentrez, rentrez, voilà, allez hop Help me, ah oh bah non, mais on vient que de que partir de Putain mais il est chaud, oui. oh non Ah après il a quand même J'ai quand même doublé un pays grâce à lui C'est vrai Si on le laisse... Ah, C'est monsieur Gargain ah, non monsieur j'ai il les mots Oh zut Oh vas-y je voulais lui mettre coup final Ça va Zombo ah. Tu vas mieux Merci Tu penses que ça se trouve il va être contaminé aussi ah. <rire> Il talk the Zombo Chrome the... from the ah. lab Oh non Il est reparti ah. avec D'accord Oh Faut vite leur trouver la laine ouais. et après on la gagne et on la garde C'est de monument. De... Ah Ah, ah. Ça, nous, ouais. pour nous ça Voilà Oh On est dans la série Lost in Space J'adore ah, j'adore non. Je l'ai pas vu. Oh il faut ah. que tu regardes. Ouais mais j'ai trop de trucs à regarder. Sens... Oh. Ah Oh. Non, bon, allez, ah. Oh bah on va les couper. Oh bon. Wow oh oh ah. non No, no, no Euh y'a l'autodestruction euh, ouais, là euh... C'est mm. où les C'est où les escape shuttles là Ah mais c'est se Mais non mais le shuttle il est. C'est pas ce truc à l'intérieur Bah oui pour oh. se barrer mais oui Reviens coco. Pourquoi Reviens euh, là où il y avait le euh, docteur euh, Zombe, euh, Zombe, plus, là. Zombo... Oh, ouais, Zombo. Oui, Lost in Zombo Oui, six, on... Lost in Space J'avais dit c'était Lost in Space <rire> Oh Regardez, je vais le décontaminer Ah non je je suis pas je suis pas voilà. Mais reviens Ah c'est joli Ah c'est bon oui. Attends, attends, attends monte pas, monte pas, monte pas, monte pas. Sinon, on va décoller. Ah non, mais oubliez pas, c'est chiant. Donc bah, qu'il qu y en a un deuxième. Donc, à... ça veut dire que t'as la laine alors. Oh, ah putain, Dragon, ah Alpha. Dragon Alpha. Ah, je suis bourré. Dragon Alpha. Ah, on s'est fait téléporter, d'accord. Wow. Bah salut tout le monde Eh hey, tout ça ah. c'est les créateurs de la map si jamais voilà Wesh wesh ah, ah bon Ça ouais. va on se sent pas trop observé mais... <rire> Oh Adam Ah c'était une simulation en ah, fait une simulation tu... Bah Échimés. on a été des bons fils de pute hein parce qu'on a quand même euh, voilà Ah d'accord <rire> voilà <rire> Leave everyone to die for a chunk of food Mais c'est n'importe quoi Ils se sont tous transformés On pouvait rien faire Ouais, ah, bon, on, a... on aurait, on aurait pu, euh, ah bon on aurait pu détruire la laine, hein <rire> sinon on a fait, non non, on la ramène <rire> Voilà merci beaucoup Ouais Ouais Let's go Elle va être juste là Ouais Ouais, ouais, ouais. Alors c'est bien écrit please stand back, oh Ah elle va être juste là <rire> Merde Gong bang Let's go Fais <rire> <rire> Ah toujours un plaisir de se faire la, la Mais du coup c'est à dire qu'il en reste encore un... une il en reste une oui. Bah, du coup... Ouais mais du coup c'est la c'est la laine noire, c'est celle du boss final non Ah, ah d'accord bah vas-y go. Enfin je sais pas hein. Bah on va voir. Ah oui d'accord. Boss battle. Euh, là, ici, là. <rire> Arrête de dire là Mais ouais. tu préfères que je dise Dorémi Ah non, la coordonnée. Voilà, <coughs> okay. oui, voilà. Ah ouais ça ouvre toutes les laines tu vois il reste la oui, bleue pas. je vous l'avais dit voilà voilà ah oui mais personne me croit euh, elle est où, la bleue mais elle est oh. là-bas mais c'est pas la même bleue si, si a... c'est pas la même c'est une chien qu'il faut là. mais c'est pas de celui-là que je vous parle suivez moi maintenant oui vas-y on te suit maintenant c'est là là-bas tu vois là-bas oui oui on n'y était pas allé en plus avec euh... non les elytras c'est en dessous c'est plus ah loin oui, c'est vrai Oh. Merde mais comment on y va alors et ben, On y ben... va comment et... Ah Adosian On peut y aller avec les élytras! Mais non Regardez Oui tu descends là Et là il y a les élytras! Oh c'est pas vrai ça hein <rire> Hop ça dégage Non ouais, ouais. Hop ça dégage Oh putain Oh ça oh, t'as les frites qui croyaient prendre la café, il se <rire> Yes Non C'est toi qui les a eu Grosse, Putain, en plus, c'est moi qu'il l'ait tué, quoi! Ah la foutre! C'est toujours comme ça! Oh Merde! Ah ah Elle est tombée comme une crotte! Bah alors, Coco? Mais non, mais y'a pas de passage! Mais <rire> non, mais on est, est trop jeu, con! Eu juste, euh, mais euh, voilà, quoi! Non, c'est vrai? Regarde, ouais, juste voilà. là! Putain, on a emmené vraiment des fléaux <rire> Oula! What?! Est-ce qu'il Branch? Oh, trop bien! Vas-y! Ah vas-y j'appuie Wouah C'est trop bien, bien. C'est trop bien trop <rire> bien <rire> Tu veux faire pipi la pas. Faut... Oui, bah, attends, va piter, Oui j'ai pissé Vous avez vu c'est le escape Faites une pause pipi aussi, allez à tout de suite Ah merde et moi il faut que j'arrête aussi bientôt Merde oh, oui. Ah merde. Bah oui. En vrai, ça peut se tenter. Sinon, bah tant pis, on reprendra plus tard. Vas-y, on tente. Ouais, on tente quand même. Vas-y. Ok. Plus. Bah tant pis. Vas-y. Non, non, je vais pisser après. Allez. Ah d'accord. <rire> ça marche. Ah non. du du. Bah attends, j'ai beaucoup. Bon. Oui, oui, oui. <rire> <rire> oh, Allez, Oh, <rire> oh, oh J'ai entendu Ok, cold Welcome Iron by okay. Ah d'accord Ah oui, game, en fait. Ah Je enfin, suis tellement intelligente non. Comme ça on va passer 30 minutes à trouver la solution bien Ah C'est bon j'ai trouvé oui, Merci Tu vois comme quoi c'est bien hein <rire> <rire> Comme si c'était aussi facile Ah Oh <rire> ah. Oh, ouais Oh, on attend dans l'espace Oh, hallelujah, Oh, waouh, wow, c'était ça Ouais, Waouh, c'est si une dimension. Escape is it possible, le babeli. Allez, va-t'en. <rire> yeah Yahoo Ah, va falloir qu'on aille là-dedans. Hein. Allez, let's go c'est parti oh alors uh, push link push Un pillar push du... oh là, là là là oh là là, là il faut là, tout là, allumer en là, là, fait là, là, et là il faut, faut aller allumer aller, ça aller. et autant de ça et après faut rallumer Allumer voilà. mais non mais il faut l'allumer lui d'accord il la trop chiant. le chef, Drago allume là et le désonde après allume là ah c'est rigolo Oh, solop! Euh, solop! Euh, <rire> <rire> Merde! Solop! <rire> T'as trop le seum, tiens, je te. Hop, voilà, je suis gentil. Hein. Ah, mais bah on, on, voilà. on peut faire à deux en vrai. Voilà. Oui, on peut faire à deux. Trop bien, pas bah. <rire> ah. Arrêtez! Arrêtez! Et... Ça, il faut ah, éteindre. Voilà, et là, il faut enlever voilà, en faut haut. Éteindre. Il faut éteindre en haut. Voilà. Il faut éteindre. Waouh, ouais, merci. Hop. Voilà. Putain! Oh! <rire> yeah, ouais, et là on fait comment? Euh, allumé, ouais, mais s'il vous plaît! Tiens! Allumez, ouais! C'est là après qu'il faut aller! Non, il faut éteindre du temps! Putain, tu me casses les couilles! <rire> ouais, c'est vrai, faut éteindre! <rire> faut éteindre! Enlè enlève! Enlève mais... celui-là! Là, <rire> là, là, celui là, celui qui est devant toi! Là, oui! Peur, voilà. voilà! Mais c'était ça je que je t'ai fait tout à l'heure! Non, non vas-y! Vas-y, Créo! Attends! Non, pas celui-là! Mais putain! Oh putain, vous me. Non, mais enlève-lui! Voilà! Voilà! <rire> voilà! Ensuite... Voilà. PUTAIN ah, là, Je suis voilà, tombé tout seul. Pour... Hein. Oui non mais voilà, là voilà, c'est voilà, que je rien. Voilà, voilà, Et voilà Ah bah ben voilà Oh Voilà, facile ah, Il est déjà là-haut le salaud <rire> Attends, tiens vas-y. Il me pousse pas J'ai des enfants. Là-haut attends, il faut... Attends, j'y vais, je le fais si tu veux. Je me sacrifie. Je me sacrifie. Oh bah ouais... Mais... <rire> Allez vas-y à toi. Mais non. Mais... Bah non on va te faire foutre Mais ra lui. <rire> <rire> oh, oh, oh. voilà. loupé. <coughs> Grosse oh, merde. Voilà oh. putain c'est fout toujours. Il a disparu. Waouh. Voilà voilà. <rire> <rire> Gloria, essaie de no jumping allowed. Ah, on a pas le droit de sauter. Oh putain, merde! Wouh! Ah bah, d'accord. On peut pas sauter, alors hop, voilà. Oula Oh putain! Faut utiliser oh les flèches. <coughs> <'est vrai>. <coughs> Arrête-toi arrête là. Voilà. Ok. <rire> Pardon. Hop, ah non. Ouais, stop, non! Oh non Ouais mais il faut, en vrai il faut le faire chacun son... Mais non mais... Y'en a un qui est obligé de rester euh... Ah d'accord Attends... Mais non mais attends, peut on, peut on peut faire là On peut l'activer à l'arc <coughs> Tiens attends... Attendez Mais c'est vous toi t'es safe là Non mais j'avais bien avancé là en plus euh... Non mais... Putain. Eh mais si on n'est pas okay, coordonnés... Ok bougez Sur les... <rire> <rire> <rire> Si on n'est pas coordonnés dire, on est dans la merde Putain de demeurer <rire> Je vous en conjure Oh ça faisait longtemps C'est bon C'est <coughs> bon On touche à rien Ouais, bah, mon gros fion, que je vais tomber non rien là, du coup. Non <rire> je vous déteste. Ah, t'es tombé fais tout seul T'es tombé ouais. tout seul hein. <rire> T'as ouvert la trappe Non, bah, <rire> j'ai pas <rire> fait exprès. tu fais rien, tu fais rien, j'arrive, voilà. <rire> tu m'emmerdes, tu m'emmerdes. <rire> je te jure que je vais prendre la panique au et que je vais venir te casser la gueule à mon puge <rire> non Oh non Mais nique ta mère toi <rire> Avec tout le respect que je leur dois mais... Oh, je suis devenu... Arrête Poussez ah, ah vous putain faut tirer sur le bouton ah <rire> Oh bien Mais Tu casses la tête <rire> Allez go Oh non, non. Tu m'emmerdes, tu m'emmerdes, tu m'emmerdes <rire> Non arrête, je vais mourir <rire> Non Oh putain vous êtes des salopes Oh J'ai oh, rien euh, bon. <rire> <'ai rass> <rire> fait elle me fait one shot Ah oui par créo ouais NON Mais comment Vous êtes passé là Bah tu sautes. Ah tu non, après ça. non, venez au milieu, venez au milieu Putain Ah putain d'accord Voilà voilà. Putain Putain <rire> Bon, laissez-moi continuer là Non mais... <rire> Allez, on se retrouve à l'arrivée bande de nulos Mais comment tu fais Mais oui Tu commences pas Arrête Mais... Ah c'est le... Attention, j'arrive <rire> Arrête je suis au bout, je suis au bout Je suis au bout du Nous bout Nous aussi on est au bout putain Au bout du bout je suis vraiment au bout moi Mais comment, mais... Oh, il pouvait appuyer sur un levier pour qu'on monte directement, il l'a pas fait Mais oui Ah ouais Ah mais euh, mais oui, Nico... Euh, non je savais me... pas, franchement je savais pas <rire> <rire> Non je vous jure J'ai pas on essayé existe, Mais c'est vrai Putain allez dégage <rire> Non je rigole mais... Par contre je sais pas quoi faire ici Arrêtez! Je, euh, je vous en dit. conjure! <rire> Putain de fuck de pute! Pardon, excusez-moi. Ah. Mais non, mais toi frère, c'est bon, allez! Mais ça va! Arrête! Fils up <rire> Ah! Oh! Non, non, c'est blancé. <rire> c'est quoi cette ultra Ah putain ouais je vais mourir Non j'ai rien fait C'est quoi, tu prends ton art sur moi là <rire> J'ai pas fait exprès Ouais ouais. ouais. Regarde je débande ah, Attends merde on peut pas sauter <rire> peut pas savoir, Moi aussi j'ai débanté <rire> Tu sais ce truc c'est qu'on peut monter mais on peut pas aller Oh putain et ça c'est Coco ça hein. Non alors euh, alors Ça c'était Coco j'ai la preuve en vidéo <rire> Ah, mais au moins tu peux revenir là, c'est cool. Euh ben non. Ah putain, Coco, tu casses la tête. <coughs> je suis pas là, je suis un mur. Ah. <rire> oh C'est pas grave, <rire> il fallait bien que t'en fasses une avec toutes les conneries qu'on a fait. <rire> non. Ah si, viens là. Mais non. Es, mais t'es bien gentil, mais moi faut que je revienne aussi. Attends, mais. Ah <rire> Non, mais. Oh c'est Coco, hein. Mais, mais toi, tu commences à jouer avec mes couilles, hein. Et c'est Coco, hein. <rire> <rire> c'est fou, oh Incroyable Arrête Karma non, non. <rire> oh, Voilà bon. oh. oh, qui hein. <rire> est bon Oh Ouais j'étais du Pierre. C'est vraiment une... Non, non je mais je pas... C'est d'une flèche. Une flèche, tu m'en <rire> Ok c'est oh, hein. bon. Oh GGA. Bon ah bravo. On, fait, on, on arrête là peut-être oh. Eh bah écoute ah, si, si tu, tu veux... Aille. Bah oui du coup. Si <rire> ça vous dérange pas. Okay. Allez, non, non, pas on fait comme ça. C'est adorable. Ouais. Merci à tous. Pas de problème. Et, euh, et à très bientôt.